Allez, encore un peu de petites graines qui vous font tant de bien. Allez, allez, allez, allez, chantez là. Mmh, t t vous avez fait une découverte extraordinaire, ou du moins l'avez-vous photographiée ben oui, effectivement, ben, je crois franchement que j'ai fait une découverte assez extraordinaire euh, et surtout cette découverte, euh, j'ai pu la photographier comme vous allez pouvoir le voir par euh, cette photo que je vais vous présenter là, hein, qui est un agrandissement de la photo que j'ai faite et voilà, si vous pouvez approcher hein, la caméra, et très très très bien, Voilà, vous pouvez zoomer dessus, vous voyez bien et bien nous sommes là sur le bord du Rhône et nous sommes à une hauteur d'une quinzaine de mètres et voilà la photo que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, ceci est un énorme poisson. Et ce gros poisson, vous pouvez penser que c'est un gros brochet. Dans quelles circonstances s'est-il passé et à quelle occasion Eh ben c'est bien simple, euh, voilà, je vais me rendre à Bellegarde pour y récupérer ma voiture et justement sur là il y avait le Tour de France donc bah je m'arrête euh, à côté du pont de Savoie là il y a un rond-point et je me retrouve bloqué à cet endroit-là et en conséquence bah on regarde un peu le Tour de France puis euh, là ils viennent de passer on se dit bah on va tout aller faire un tour. Euh, euh, sur le pont de Savoie, là, que je ne connaissais pas très très bien, vu qu'en général, euh, hein, comme Bellegarde se trouve euh, sur le bord euh, du Rhône, de l'autre côté, nous sommes en Haute-Savoie, et en Haute-Savoie, il n'y a, y a rien. Donc euh, en général, les gens passent très très peu par ce pion à pied, et donc c'était vraiment l'occasion euh, rêvée pour aller faire un petit tour sur ce pont, et surtout euh, faire quelques photos du Rhône à, à ce niveau-là. Surtout que comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Rhône et notamment à, aux questions du barrage de Génitia qui se trouve au contrebas, et je voulais voir ce qu'il en était, surtout qu'il venait d'avoir juste quelques jours auparavant les fameuses chasses du Rhône, qui consiste justement à évacuer l'eau du barrage de Génitia pour pouvoir nettoyer le barrage, et ces, ces quelques jours après. Et justement, on peut poser la question de savoir s'il n'y a pas une coïncidence entre ce que j'ai pu voir là ce jour-là et le fait que le, cet, euh, ce gros poisson ait pu être dérangé à ce moment-là. Dans quelles circonstances cela s'est-il passé et bah c'est simple, euh, ça s'est passé. Euh, voilà, j'arrivais sur le bord du pont, je regarde au fond de l'eau et j'étais là avec mon fils et j'ai même pas eu le temps de lui dire attention, regarde, il y a quelque chose là au fond de l'eau et tout, euh, et ça a l'air bizarre, euh, on dirait un gros poisson énorme et alors qu'on voyait une sorte de grand tronc en bois comme ça là. Et là, je prends mon appareil photo, je fais la photo, j'essaye d'en faire une autre. Mon appareil se met à se bloquer malheureusement. Et donc, j'arrive à voir juste ce cliché. Et à ce moment-là, je dis à mon fils, regarde. Et c'est à ce moment-là que le poisson, hop et avant même qu'il ait plus le temps de le voir, il a disparu. Comment êtes-vous sûr que c'est un brochet et non pas un silure Ça c'est bien simple. Il suffit de regarder le, po le poisson vu qu'on a quand même une, une image photographique assez nette et notamment en regardant bien, on peut voir assez bien la forme, la conformité de la bouche et de sa mâchoire avec ses grosses dents et surtout il y a ce, ce énorme œil qu'on peut voir. À, à, là pas tellement dans le cliché, mais dans le cliché original, on voit extrêmement bien l'œil qui ressort et donc cet œil c'est vraiment un œil de, de brochet, je crois que c'est assez caractéristique, et on peut le voir aussi au niveau de la queue qui a une forme très précise, hein, qui est en forme de, de sorte de double hélice là, et donc euh, je crois qu'à ces détails là, hein. puis il y a aussi le fait est que pour euh, la comparaison par rapport à un silure, un silure c'est quand même un poisson beaucoup plus mastoc au, au niveau largeur qu'un brochet, et donc euh, je veux dire il y a pas il n'y a pas photo à ce niveau là. Mais comment pouvez-vous estimer sa longueur Eh ben c'est bien simple, là, là je reprends la photo et là je crois que la démonstration permettra de bien comprendre pourquoi on peut dire que ce poisson est un énorme poisson. Il hein. ne faut pas oublier que la photo, nous sommes à environ une quinze mètres de hauteur. Hein, et en conséquence, euh, si nous regardons sa longueur là sur la photo et que nous mesurons cette longueur et que nous la comparons à la largeur du poisson, hein, qui fait à peu près un rapport de 1 sur 10, hein. il est bien simple pour comprendre que hein, ce poisson, s'il fait 2 mètres de long, non, s'il fait 20 cm de large, il fait 2 mètres de long. Et seulement 20 cm de large, c'est quelque chose de grand comme ça. Hein. Pour un gros poisson comme ça, hein, en général, euh, si nous sommes plutôt dans des tailles comme ça, comme on peut le voir sur les images vidéo des plus gros brochets du monde. Et donc en conséquence, on peut imaginer que s'il si, euh, fait 30 à 40 cm, hein, nous sommes plus près des 2 mètres 50, 3 mètres, ou même euh, 3 mètres 50, et peut-être même un peu plus. Mais ça, euh, je laisserai plutôt à un spécialiste arriver à déterminer sa longueur, mais il est déjà tout à fait évident que euh, hein, les plus gros brochets, qui nous sont présentés là sur Internet, ils, sont un, ils font 1,87 Ce serait donc le plus grand brochet jamais photographié. Ce que nous pouvons dire, effectivement, je crois pouvoir affirmer que j'ai fait la, la photo du plus gros brochet du monde tel qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de répertorié actuellement sur le net. Sinon, ne croyez-vous pas que cela attire des braconniers pour se lancer à sa capture Eh ben, écoutez, je pense que c'est... C'est une question qu'il a été nécessaire de se poser et d'ailleurs euh, c'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre le fait d'annoncer ça là, lors de cette vidéo et euh, le fait que ça s'est passé il y a déjà presque deux mois, le 11 juillet, là le jour euh, du Tour de France à, à Bellegarde sur Valserine. Et moi ce que je répondrais finalement c'est que... le Brochet se trouve à un endroit extrêmement difficile d'accès, il se trouve euh, encastré entre deux falaises au niveau du pont, donc c'est un endroit où il n'est pas facile d'aller pêcher, il me semble difficile de pêcher, notamment au niveau du pont, et encore moins en étant discret, surtout si en plus, euh, maintenant cela va se savoir, et donc je pense qu'il y a plus d'intérêt pour la commune de Bellegarde de faire attention à protéger ce brochet qu'à de laisser à des imbéciles le capturer. Donc je pense que, à mon avis, il ne risque pas grand-chose. Surtout qu'en plus, déjà, ramener un brochette de 2 mètres n'est pas évident, mais alors imaginez un brochette qui peut faire 3 mètres quelque chose, et bien à mon avis, ils sont pas encore arrivés au bout de leur, meur, leur travail. Avant de se quitter, avez-vous quelque chose à rajouter eh bien oui, moi je veux bien rajouter quelque chose, parce que comme là je vous parlais que je m'intéressais aux questions du barrage de Géniciens et à tous ces problèmes qui posent sur le fleuve Rhône, et que je pense que c'est un vrai grave problème que le barrage de Géniciens, et notamment, il faut pas oublier, c'est surtout qu'il a fait disparaître les pertes du Rhône, hein, les pertes du Rhône qui étaient un endroit les plus splendides et les plus extraordinaires au monde, hein, des endroits les plus visités au monde jusque à cette disparition dans les années 40, exactement dans 1948, quand on a fait le barrage de Génissia a été rempli, et donc euh, moi qui milite pour la destruction du barrage de génisia euh, je pense que c'est une bonne occasion de rappeler que là on a fait disparaître les pertes du Rhône et que hein, ça serait bien d'y penser, de les retrouver.